Je pense que la première chose que j'ai à te dire, déjà, c'est de, de pas abandonner. Non. Sûrement pas. T'as plus le droit maintenant. Je m'en fous, à vrai dire, si, si t'as pas, si t'as pas d'enfant, si t'as pas de situation stable, si tu, si t'as envie, pour moi, c'est déjà la plus belle des victoires. Ouais. C'est le plus important. vis-à-vis -vis de ta vie amoureuse, est-ce que t'as rencontré quelqu'un? Enfin, j'aimerais tellement savoir. En plus, enfin, il y a tellement de possibilités avec toi, tu le sais très bien. Enfin, tu pourrais tomber amoureux d'un homme, d'une femme, d'un arbre. Enfin, <rire> c'est toujours comme ça. Enfin, t'as toujours été tellement euh, hippie, tellement, voilà, oh là dansons sous les arbres en plein soleil, mais tu sais que ça t'a toujours fait du bien et je te souhaite aussi de, de croire toujours en ça, en la nature, il n'y a rien de plus beau. Je te dis pas qu'il faut être extrémiste, hein. pas comme je le suis là actuellement. Je veux juste que tu, tu sois respectueux envers les autres, et envers toi-même, et envers la nature. D'accord Le jour où tu verras cette vidéo, je veux vraiment que tu te dises, « Putain, je suis extraordinaire. » Parce qu'on est tous extraordinaires. Et tu le sais très bien. C'est le discours que, que tu as déjà là à 30 ans et que tu avais déjà au moment où je fais cette vidéo. Alors ne l'oublie jamais. Ne mets jamais personne de côté aussi. Ça, j'espère qu'à 30 ans, ça n'a pas changé. Tout le monde mérite d'être écouté. Tout le monde mérite un sourire. Tu le sais très bien. Et aussi, euh, est-ce que tu, tu l'as oublié oui. J'imagine dans dix ans, en faisant... Enfin, j'imagine ta tête au moment où je dis cette phrase. Tristesse, douleur. Non, vraiment, est-ce que tu... Est-ce que je peux juste te rappeler que tu as fait cette rencontre il y a des années Qui t'a changé la vie. Une rencontre magnifique. Tu, je sais pas si, si tu as réussi à le retrouver. Je sais pas si... S'il si est encore vivant. J'espère pour toi que t'as pu le revoir. Vraiment. Ce serait le plus important aussi. Ce serait un bel aboutissement. Ce serait une très belle victoire. Très personnelle, mais ce serait une très belle victoire. oh et aussi, euh, si d'ici euh, les dix années qui vont suivre cette vidéo, tu n'es pas allé au moins une fois à Los Angeles, montrer au monde entier que tu as un talent d'acteur irréprochable, remets-toi en question mon chéri. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. C'est ton endroit. Il y a un moment où... Oui, le plus important, c'est l'amour, Non, on sait très bien, toi et moi, que ce dont on rêve, c'est de gloire et d'argent. Alors réalise ton rêve, vraiment. Si à 30 ans, tu t'es déjà pas bougé le cul pour y aller, et si t'as pas économisé de la thune pour faire ce putain de voyage, là, je t'en veux vraiment. Et si tu l'as pas fait Après avoir eu cette vidéo, je veux que tu fasses tes valises que tu prennes tout l'argent que tu as en stock, et que tu ailles voir là-bas, Los Angeles. Et aussi, tu sais très bien, euh, toute cette prise de médicaments qu'on a dû prendre, toutes ces cicatrices qu'on a sur le corps, j'espère que t as arrêté. Je sais que c'est pas du tout le discours que j'ai actuellement. J'en ai totalement conscience. Je veux juste que tu te dises, que oui, tu l'as fait, oui, oui, ça allait pas, et tu en avais besoin. Tu en avais besoin. Mais pense plus à ça. À 30 ans, je veux que tu penses à ta vie. Je veux que tu rencontres, je veux que tu aimes, je veux que tu en profites. Vraiment. Je veux que tu te fasses plaisir. D'accord Tu me le promets.